Salut tout le monde, c'est Storm pour la Recon Corporation. Nous allons faire un Versus sur Fil 3 avec euh, comme map opération métro. Voilà, je vous laisse visionner cette agréable vidéo en espérant qu'on va win. Euh, mettez un j'aime, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Bref, allez hop, bon visionnage, let's go. m'habitué à jouer sur euh, métro De sniper dans Putain, je connais pas les noms ici. Je connais pas en anglais, putain. Est-ce qu'elle est rouge Elle. Bah, c'est bon, tu l'as vu, j'ai un dit. Quoi, celui des bons. Putain, j'ai morflé. Je me suis fait TK quoi Débile Comment il m'a vu de l'escalade? Terminé. Vas-y, prends la trousse de secours. Trop bon pour moi, lui. Il arrive pas à me le faire. Oh, ah. Ah putain il est derrière, il y en a deux euh, derrière mon gars j'ai pu louper ça? Ah merde, derrière, derrière elle. Ah merde, c'est pas toi qui a poppé sur mon Ouais, mais tuez-le avant de me ranimer, il est débile. Ah non, j'ai pas l'habitude de jouer sur métro comme ça. En train de perturber, je suis paumé sur mes trous. Terminé. Il y en a un au métro de droite, tu vas dessus là. Deux. On a Je répète, est Il y en a un au milieu, vestiaire. Il y en a eu un à gauche. Il y en a encore un au milieu, mais ce con a jeté une fumée. a personne au milieu Ah si si il y a les deux autres c'est bon j'ai Oh merde, sont sur C. Je suis tout seul et je. Ah, Il est parti sur B. Là, faut pas tous y aller là. là comment on va cover un C quoi tous deux? Ouais merde il est là, il y en a un à gauche de C Où il y a les métros enfin. Attends, attends, attends, attends j'arrive Putain ça m'a fait popper où Si c'est bon sur C Putain ils sont 3 sur C Tant que tu pops. Moins un. Normalement, ils sont en 3 ou 2, je sais pas. Vas-y, je vais rester sur C. Fanny, derrière moi. à droite je sais pas comment ça cette position faut vraiment que je la prenne ah putain il est low il est low le mec là au bout il monte devant toi t'as tenté un truc dangereux au magnum toi je voulais t'amuser ah, moi j'utilise pas le magnum passe pas cette assez, pas assez balle j'ai obligé de popper sur B, j'ai fait le con. Ah, j'ai des fourmis dans le petit... Ah putain, des fourmis dans les mains. Moins un. Ah et putain, ils sont trois. Y a un mec il a pris un snipe. Alors un droite, un gauche sûrement. Non même pas. Et là. Moins un gauche. Enfin, moins un pot de fleurs pardon. On a un aircom à droite. Ah il y en a deux Aircom, il y en a deux Rcom. Je me suis approché à la rame, à trois peut-être, trois, je crois qu'il y en a qui viennent pop. Je sais pas, j'ai vu un troisième point rouge sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Ça bon Mais putain, j'étais parti pour les aider au Aircom. Je me suis fait niquer dans le dos. Sais pas comment on parle en anglais il faut que je les apprenne en anglais Ah, ouais, il y en a un casier C'est le mec qui sorti la M60, carrément. Prévu. A été Attends, on passe entre les tirs alliés, quoi. Attention, l'objectif Ascenseur, et puis non, mais genre, putain, lui, il est bon. au fort, Il m'a foutu une tête. Je suis en négatif. Ah, pas, je m'en fous de toute façon du score. Ah, j'ai mieux joué tout à l'heure. Je crois que ça fatigue. Bon, C'est pas un très bon, très belle partie que j'ai fait là. Oh, putain, mais le spawn de B, qu'est-ce qu'il est loin. de Non mais Et il s'arrête pas de tirer que ça m 60. Putain, c'est qu'à la fin que je les tue tous quoi. Enfin bref, voilà, petit versus fini, victoire, euh, j'ai trop mal joué, je suis une grosse merde, c'est la fatigue. Oh, vous allez dire ouais, c'est une excuse de pyjama et tout, ouais, non. Je suis trop mort. Bref, merci d'avoir visionné cette vidéo. Euh, Abonnez-vous à notre chaîne. Allez.